Let's go Aujourd'hui yeah on est à Cannes, et tout le monde est là, là. On va essayer de trouver un petit spot de cliff que nous ont indiqué les locaux. là c'est parti, on descend, j'espère que ça va être stylé. Bon, on a quand même amené les combis, puisqu'on est habitué à, à cliffer en Bretagne. Et l'eau est encore bien bien fraîche chez nous, mais je crois qu'on va peut-être pas en avoir besoin. la Méditerranée là, elle est chaude. <rire> Eddie, il est choqué parce que non, la, la Méditerranée, Méditerranée. est trop bonne, c'est incroyable <rire> Je sais pas où il est le spot mais Je crois il est là là okay, Et puis on va dans l'arche, c'est l'arche Ouais le Mec l'eau elle est tellement bleue Ça fait tellement plaisir là Dans d'habitude, on ne que dans des carrières ou dans Vienne ou dans des spot euh, ça va, mais là c'est la merde quoi, ça va faire trop plaisir. En plus, il y a on dirait qu'il y a un genre, 15 minutes là, ça fait trop plaisir. Oh, merde. Euh... Bon, on est juste en dessous le, le spot, on va essayer de, de faire une petite poulet Il n'y a pas énorme, mais il y a genre peut mètres. Après, il y a 4,5 5 mètres. Parce qu'en fait, le départ, il est, il est tout piquant. Est tout est nu. Oh hein il est trop chaud. Bah du coup la coulée se donne, et là euh, avec Léo on va mesurer le saut. Attention les enfants Combien il à peu près il y a 11 mètres Ah c'est tout 11 mètres. 11 mètres Let's go 1, 2, 1... 3, Tendu Mais quoi là Ça déblaye Ça déblaye comme jamais là, le pote il est parfait. Allez, chill. Tu veux tenter Une ligne de 10 mètres. Oh, ça c'est propre plaisir. Do you like the gym? Huh? How was it? It was very good. I'm impressed. I'm a bit scared if I hurt you, but yeah, very good. It's fine. Thank you. Have a clue? On a repéré un un plus gros saut là, mais bon, il fait un peu, il fait un peu badé. Le saut c'est ça. On partirait de là pour attirer là. Il y a Léo qui fait un, un petit saut de préparation juste en dessous Pour voir si ça le fait et tout au euh, niveau français Yeah boy Wouah Il wow y a un beau petit gap Putain il est badant hein ça part pas du tout en guéner. Pourquoi Mais bien sûr que, En vrai, ça, ça te fait. Faut pas que t'ailles loin. Hein. Oh non oh, il y a plus de 20 mètres. Elle a <rire> pété Elle combien Bah, il y a plus de 20 mètres, ça veut dire. Ça touche pas l'eau là Ça touche pas l'eau Bah, ça y a, il y a plus de 20 mètres là, il y a plus de tape et elle a sauté. <rire> Quoi, il y a plus de 20 mètres là Bah, regarde ce qui paraît. Et là déjà il y a 20 mètres et après il y a tout ça qui a sauté Pourtant j'ai essayé de la retenir Ça va partir hein mais là, Tu là euh... sens comment Ouais bah en vrai c'est pas mal Enfin il y a 20 mètres, on a déjà fait des 20 mètres C'est juste que là, la, la falaise elle est quand même bien rapprochée Du coup c'est ça... comme si tu sautais dans un truc assez minuscule Donc t'as l'impression un peu de villier Donc ça, ça, ça brouille un peu les perspectives Mais bon franchement ça, ça, va, ça va le faire hein. Moi je voulais le faire en gainer mais j'ai l'impression que si je fais en gainer Je vais arriver tout près des rochers Du coup je le fais pas, je trouverai un autre spot. 2 1 Let's go Let's go Let's go, let's go Mais mec, trop oui, oui, c'est professionnel les surprises. Il me dit je le fais en droit et il part en gainer, c'est fou. Bon bah c'est bon, la petite session cliff est terminée. C'était vraiment trop trop stylé, on a trop kiffé. A dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!